nous sommes à côté du ministère de l'économie, de l'Industrie et du plan de relance et nous espérons que nos commentaires, nos propositions franchiront les grilles de ce grand immeuble. Nous avons décidé donc de faire de ce thème de l'industrie un des axes majeurs de notre activité pour l'année 2021, forte du constat et des enseignements que révèle la crise sanitaire que nous traversons, et de ses conséquences sur l'activité économique de notre pays. Je suis accompagné dans cette salle, en plein air, des principaux secrétaires généraux, aux membres de secrétariat des fédérations de l'industrie ou de filières très dépendantes de ces secteurs. Il s'agit euh, dans un ordre alphabétique euh, de la fédération de l'agroalimentaire, des cheminots, de la construction qui doit être par là, de l'énergie, des activités postales et de la télécommunication, de l'industrie du papier et des, de des activités de communication, de la métallurgie, des ports et docks, du textile, du transport, des travailleurs de l'État et des verres céramiques. Trois de mes camarades d'ailleurs interviendront après moi en détaillant plus particulièrement les enjeux, industri les enjeux industriels liés à leur champ professionnel, et bien évidemment, mes autres camarades répondront à toutes les questions que vous voudrez bien leur poser. La CGT a toujours fait du thème de l'industrie une des questions majeures de son activité, tant dans le domaine économique que social. Depuis plusieurs années, voire plusieurs décennies, la Confédération et ses fédérations tirent la sonnette d'alarme sur le déclin du potentiel industriel de notre pays. Chiffre à l'appui, celui-ci est très facilement quantifiable. Ainsi, en 50 ans, l'industrie de notre pays a perdu plus de la moitié de ses effectifs, soit plus de 2 millions d'emplois, dont 750 000 ces seules dix dernières années. Cette décroissance des effectifs s'est d'abord portée sur les catégories ouvriers. C'est un patron visionnaire, Serge Turuk, PDG d'Alcatel, qui déclarait en 2001 que son groupe devait devenir une entreprise sans usine. Petite parenthèse, le PDG visionnaire a disparu avec un parachute doré et malheureusement Alcatel n'existe plus. Une vision partagée et soutenue par les gouvernements successifs qui ont laissé faire et financer de multiples restructurations et délocalisations. Ainsi, dans le secteur automobile, la production de voitures en France a été presque divisée par deux en 15 ans, à l'image de Renault, dont la part du Made in France, dont le, nom, dans le nombre de voitures vendues dans le monde est passé de 47,5% à 10,5% durant la même période. On mesure bien le risque d'une telle stratégie consistant à délocaliser la production et les usines pour soi-disant se concentrer sur des métiers à forte valeur ajoutée ou à l'ingénierie. Aujourd'hui et après la production, c'est la matière grise, entre guillemets, qui est licenciée, délocalisée par les annonces de suppression d'emplois dans l'ingénierie et la recherche, comme chez Airbus, Renault, Sanofi ou Akka par exemple, avec des dizaines de milliers d'emplois supprimés. Avec ces annonces, c'est la capacité de développement, de recherche et d'innovation qui est en péril. Et l'exemple de Sanofi, dans la période, en est la meilleure illustration. Cette situation a un impact majeur sur l'économie du pays. Ainsi, la place du secteur industriel n'a cessé de décroître, le faisant passer de 23,4% du PIB à 11,4% durant ces 50 dernières années, ce qui amplifie le déficit de la balance commerciale de la France. À titre de comparaison, ce secteur est de 23% du PIB en Allemagne. Cela place notre pays en situation de dépendance vis-à-vis d'autres pays, notamment d'Asie. On le voit sur la pénurie des cartes à puces, dans l'actualité, qui risque la mise à l'arrêt de toute la filière automobile en Europe, et évidemment sur les médicaments ou encore le vaccin. On mesure également les conséquences sur l'environnement lorsque des produits font le tour de la planète pour être acheminés vers les consommateurs. Il n'est pas trop tard, pour corriger cette stratégie suicidaire car la France a des atouts. En effet, notre pays, malgré ce que je viens de commenter, reste un des pays au monde qui possède une des plus grandes diversités de filières industrielles encore présentes sur son territoire, comme l'énergie, l'automobile, la navale, le textile, le verre, le ferroviaire, l'aéronautique, la sidérurgie, l'électronique, la santé ou la pharmacie, pour n'en ne citer, citer que quelques-unes. Il existe donc des acteurs majeur de l'industrie des « donneurs d'heures en France pour impulser une réindustrialisation dans de nombreux secteurs et le développement de nouvelles filières. Mais il faut un État stratège qui détermine des objectifs précis en matière économique et sociale et pour répondre aux besoins de la population. Il faut rompre avec la logique financière car encore aujourd'hui, le « quoi qu'il en coûte » répond d'abord aux intérêts des actionnaires plutôt qu'à ceux du monde du travail et de la population. Ainsi, des dividendes ont encore été versés aux actionnaires en 2020, et les aides publiques liées, en théorie, à la crise sanitaire, servent avant tout à financer des plans de restructuration. Nous avons formulé des propositions concrètes, à court et à long terme. Elles ont été portées à plusieurs niveaux, comme au Conseil national de l'industrie, au Conseil économique, social et environnemental, ou de nouveau récemment auprès du premier, ou du, du premier ministre ou du ministre de l'économie. Le président de la République lui-même a été destinataire d'un courrier en fin d'année 2020. À court terme, cela passe par l'annulation de tous les plans de restructuration ou PSE en cours ou à venir, pour travailler des solutions alternatives en favorisant la formation des salariés, par exemple. Cela se conjugue avec notre demande de conditionnalité des aides publiques, qu'elles soient nationales ou territoriales, afin que celles-ci soient uniquement fléchées pour l'investissement et le développement de nouvelles filières, les relocalisations ou localisations d'activités, le maintien et la création d'emplois, notamment pour la jeunesse. Des emplois stables, respectant le niveau de salaire lié aux qualifications des salariés. Nous avons travaillé sur plusieurs exemples d'entreprises menacées de fermeture ou déjà fermées, qui pourraient être sauvées ou relancées rapidement. J'en cite quelques-unes, La Chapelle d'Arblay, Luxfer, Jacob de la des sites où des projets concrets existent pour un redémarrage rapide, mais qui se heurtent au refus de vente des actifs par les multinationales propriétaires, et un gouvernement qui refuse à ce jour d'intervenir ou de légiférer pour les contraindre à vendre. Je pense également aux fermetures de capacités de production dans les verreries de Veralia ou OI en Nouvelle-Aquitaine, et Mohamed Oussedik en parlera après moi. À plus long terme, il y a besoin d'abord d'un véritable travail en filière. Par exemple, le gouvernement prétend développer l'activité ferroviaire, voyageurs et fret dans son plan de relance. Nous l'avons dit, ce plan est largement insuffisant face aux investissements nécessaires. De plus, comment être à la hauteur des besoins sans aborder les capacités de production de l'industrie ferroviaire et leur localisation C'est le travail que réalisent ensemble nos fédérations des cheminots et de la métallurgie. Il y a besoin de créer de nouvelles filières industrielles, comme par exemple notre proposition d'une filière industrielle de l'imagerie médicale que nous proposons depuis près de dix ans avec les syndicats du Groupe Thalès. Besoin de responsabiliser les donneurs d'ordre vis-à-vis des sous-traitants afin de mutualiser les investissements sur l'ensemble de la chaîne de valeur, de favoriser les circuits courts avec un équilibre dans la répartition des charges de travail. À titre d'exemple, cela pérenniserait le site SAM dans l'Aveyron alors que Renault préfère engager une fonderie en Turquie à 140% avec les conditions de travail que vous imaginez. Et cela pour réimporter des pièces moteurs en France. Cela passe également par la création de comités inter regroupant des représentants du personnel de chaque entité. Besoin de créer un protectionnisme social et environnemental en imposant par exemple ces clauses dans les appels d'offres des marchés publics qui représente, je le rappelle, 40% des investissements dans notre pays. Une telle mesure pourrait d'ailleurs être portée par le gouvernement français à l'échelle de l'Europe. Besoin de retrouver une indépendance nationale et répondre aux besoins vitaux de la population. C'est le cas pour l'énergie, avec notre proposition de programme progressiste de l'énergie, dont Julien Lambert, ici présent, détaillera les contours dans son intervention. C'est une question de maîtrise publique des moyens de production qui se pose pour toute l'industrie, mais principalement pour le médicalement ou les télécommunications. Ces propositions sont une véritable réponse à la crise que nous vivons depuis plusieurs années. Nos propositions font la démonstration qu'industrie et préservation de la planète ne sont pas incompatibles à condition d'investir, d'écouter les salariés, les véritables experts de leur travail. Nous avons compilé dans le dossier qui vous a été remis plusieurs documents illustrant nos, nos interventions et propositions. Nous allons durant toute l'année 2021 prendre des initiatives en territoire avec les fédérations concernées au rythme d'une par mois environ, à l'instar de, de ce qui a été fait dimanche dernier à Decazeville où 3000 personnes se sont rassemblées dans une ville de 5500 habitants pour exiger la pérennité de la plus grosse entreprise industrielle du bassin, de la préservation de l'ensemble des emplois, mettant en évidence le rôle essentiel de l'industrie dans les territoires. Je vous remercie.